Ah, là, je veux pas le non. Arcel. Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vlogs de Flashing Net et cette fois-ci sur un nouveau chantier situé sur la commune des trois îles découvrant ensemble l'évolution de celui-ci. Allez, let's go Là, on travaille avec la société Inelec et DPEC. Donc voilà, Nicolas. The L'idée c'est vraiment de rester dans une ambiance chaleureuse avec des applications directes euh, cubes, comme ça. Mais aussi des petites dalles rondes extra plates pour la lumière d'ensemble. On est dans la chambre, euh, on donne un petit peu les instructions à Nicolas. Et bien, voilà le luminaire qui va être posé euh, dans cette chambre. Donc, euh, je ne sais pas si vous allez voir l'effet, mais c'est assez sympa. Voilà. Hop là on va voir quand ce sera posé et pour la salle de bain qui est là on aura du coup un miroir lumineux juste là comme je vous l'expliquais ce, ce bâtiment là donc c'est un immeuble tout ce que vous avez vu à l'intérieur il y aura plusieurs appartements de ce style me semble-t-il 4 là on va aller à l'étage et euh, on va découvrir euh, notre standing C'est un peu le même principe, je viens aux quatre coins, je viens avec, euh, comme ça, le, la hauteur, d'accord Ah là, je veux voir le Un autre standing pour l'étage. On va voir avec Arnaud l'emplacement des luminaires, euh, quel luminaire on a choisi. Super vue Magnifique! Là, il y aura des luminaires également. On va voir ce qu'on va faire de tout ça. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir le résultat. Selon Arnaud, dans cette partie, il y aura du bandeau, des appliques, comme en bas. Donc, les appliques Up and Down Cube, qui seront placées là, à l'intérieur, euh, voilà. Et à l'entrée. Donc l'entrée est juste derrière ça. Ensemble applique spot spot euh, euh, au plafond également, me semble-t-il. regardez bien le avant pour pouvoir euh, profiter de l'après. J'ai une problématique, uh -huh. une, saluette. Dans cette partie, nous aurons exactement les mêmes spots au plafond et les mêmes appliques qu'à l'intérieur. Du coup, là et juste là. Est un témoignage. Comment tu sens le chantier Il est chaud là, à fait. Quand de ce bâtiment-là. Et nous arrivons sur la grande villa juste à côté. Hop là toujours au stade de, au stade de travaux donc, euh, et tout toujours avec nos appliques up and down blanches en extérieur IP65 donc du coup euh, ça peut prendre de la pluie, la poussière etc et on va voir quel luminaire nous allons mettre dans cette villa dans cette villa là nous avons deux chambres, trois chambres voilà, donc il y aura des têtes de lit, me semble-t-il. Donc ce que vous allez voir tout en haut, ce sont des petits spots. Donc la salle de bain, toujours avec les spots au plafond, qui vont inclure en indirect la charpente. Et dans cette chambre, hop là, les têtes de lit sont déjà posées avec un interrupteur voilà toujours avec les spots qui éclairent la charpente en indirect là on a Philippe qui, qui bosse dessus là ça. ça se passe bien Oui. <rire> et la douche extérieure avec nos lumières là le cube il est pas complet mais normalement on vient poser euh, un support dessus voilà ça c'est sympa Hop là. allez bon courage Philippe okay. <rire> voilà donc c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve demain dans la semaine en tout cas pour euh, la suite des travaux allez Adem, hello. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur le même chantier pour découvrir comment la société Inilec va monter des expansions sur mesure On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est super sympa. Donc, voilà le montage l'araignée. dans le salon. chaleureux, c'est super sympa. L'appartement qu'on a vu hier, euh, euh, ça a bien avancé déjà. Donc là ils ont mis. Ils ont commencé à monter la, la suspension araignée. Donc on va voir comment ils mettent les douilles, etc. Parce que c'est pas fini. Par contre, Monsieur Toto. Yeah, yeah, yeah. <rire> Il faudra peut-être couper le courant. <rire> Étape du créatif câble nous sommes sur des douilles <coughs> noires comme ça donc il va faire passer le câble juste dans ça pour le courant et puis hop là et ça ça vient sur le câble sur les quatre appartements du bar on aura ces suspensions là 5 points, donc cinq câbles, 5 ampoules, au-dessus de la table à manger. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, bye bye, bon courage C'est tout pour aujourd'hui sur le chantier, parce qu'il va attaquer chaque, euh, chaque appartement avec... Euh, le Creative Cap, donc les suspensions que vous avez vues, mais mais mais ça prend énormément de temps parce que enfin, voilà c'est du sur-mesure. Donc on se retrouve du coup dans la semaine pour une, pour une prochaine journée sur ce chantier. Hello tout le monde, donc euh, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui jeudi et euh, donc du coup je parle de flashing led Fort de France, euh, pas Fort de France, du Cos pour ramener des petites choses pour Nicolas Toto. <rire> Allez, c'est parti. Voilà sur le chantier. On va un petit peu voir les avancées. Ils sont où Ils doivent être en haut. Vu la musique. On travaille avec Monsieur Toto. Faut suivre la musique. <rire> voilà. C'est ça, travailler dans la bonne ambiance. Comme je disais. C'est Toto. Oui. Où es-tu? Voilà, sur là en moi. Hein. <rire> voilà, donc euh, ça a évolué. Nicolas a déjà posé euh, tous les appuis pour l'intérieur et visiblement l'extérieur aussi. Voilà. Non? Je sais pas si vous savez mais sur le là, en fait vous pouvez régler le faisceau lumineux donc euh, voilà là ils ont choisi de le fermer donc ce sera comme ça c'est vraiment sympa là on voit pas vraiment l'effet parce qu'il fait il fait jour et il fait super beau Waouh! Mais bon, on va revenir le soir, euh, ça va claquer. Nicolas peut livrer ça ce soir. Oui. C'est, euh, je suppose, euh, une petite buanderie avec des dalles extra plates. C'est super bien éclairé. Bon, Nicolas, il espère finir ça ce soir, cette semaine, allez, demain Donc, il a choisi d'éclairer ces cubes là comme ça et ceux de dehors comme ça je trouve ça assez original c'est sympa et puis il a posé du coup l'espoir dans les chambres vous l'aurez compris aujourd'hui euh, nicolas il travaille sur l'appartement du haut qu'il a quasiment fini voilà, ce sera tout pour les vlogs de Flashing LED cette semaine. On se retrouve pour une partie 2 de ce chantier très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux et d'activer la cloche de notification. Allez, à bientôt